Y'a pas, vous allez bien quoi On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite VDHS sur Black Ops Cold War, ça me fait plaisir. Je suis de retour de Paris, nous avons repris à corps libre en vrai, donc je rentre un petit peu tard, il a fallu que je prenne mes dispositions pour vous sortir quelque chose, mais en même temps on est sur un jour un petit peu spécial parce que aujourd'hui, bon il va falloir prendre la mallette monsieur, allez Vas-y, prends-le. J'adore ces mecs. C'est bon, c'est bon. Donc on est en drop kick, mais nous sommes du coup, vu que nous sommes en drop kick, vous l'avez compris, nous sommes sur la mise à jour de mi-saison de la saison 1 de Black Ops Cold War. Alors moi, au début, cette saison j'avais un peu peur. Attends, il y a quelqu'un ici. Ok. Donc cette saison 1, j'avais un petit peu peur parce que, euh, en multijoueur... Oh mon shoot. Ah On a quand même eu le monsieur là, mais ça aurait été un joli shoot d'avoir l'autre qui était perché. Attends, quelqu'un. Monsieur de la mallette, donnez-moi ceci. Attends. Ah ouais, mais en fait c'est. Eh en fait j'avais déjà fait une game tout à l'heure en, bombe... en drop kick et en fait mon allié avec moi il avait une arme secondaire et j'étais là putain connard prends une vraie arme, qu'est-ce que tu fous avec ton arme secondaire J'avais pas compris qu'en fait c'était dès que t'avais la mallette à la main ça te donnait un petit gueule. Donc en fait faut rester en vie avec la mallette, chaque seconde que t'as la mallette dans la main bah ça marque des points. Et en fait dès que tes alliés meurent pendant que ton équipe a la mallette bah ils ne réapparaissent pas avant que la mallette soit perdue. Bon, je sais pas si je me suis bien expri exprimé mais je pense que vous avez compris le délire. Donc nous sommes... Oh merde, j'ai raté, voilà les balles. Nous sommes sur le jour de la mise à jour demi saison qui au début ne me hypait pas trop. Autant, tu vois, la saison de Black Ops Cold War, je la trouvais sympa en termes de contenu, mais alors que ça faisait deux semaines que j'avais terminé mon season pass, quand je voyais prochaine saison 40 jours, j'étais là, oui, bon, bah, on va se goder le cul, hein, surtout quand je voyais les annonces des nouveautés à venir, j'étais pas super hypé, bah, y avait pas grand-chose en multi... -hier j'avais bien compris que ça allait être un petit peu la hesse pour nous et euh, qu'elle ne fut pas ma surprise en voyant les annonces d'aujourd'hui donc à savoir pour l'instant il euh, y a eu des ouais, nouvelles ouais. choses en zombie, euh, voilà plein de petits trucs sur des, donc, des nouveaux modes en multi même une nouvelle map en bombe sale qui s'appelle sanatorium au début je pensais que c'est du multi j'ai essayé d'aller jouer je suis tombé en bombe sale je vous jure que j'ai eu froid dans le dos les mecs hein. faut pas me demander de jouer en bombe sale hein. ou oh, merde donc faut pas me demander de jouer en bombe sale au début je pensais que c'était du multi finalement ça en était pas et euh, finalement treyarch oh, se sont sortis ça, les ouais, deux ouais. doigts et on dit, bon, les frérots du 6v6, on va quand même pas totalement les ignorer. On va même peut-être un petit peu les respecter. Et on a eu des euh, annonces que je qualifierais de surprise parce que moi, je ne m'y attendais pas. On parlait, vous vous rappelez, sur cette chaîne de euh, vidéos... Enfin... Euh, d'avoir des remakes de maps qui n'ont pas déjà été faits, ou en tout cas qu'on ne voit pas souvent. Tu sais, ça change des Firing Range, Summit, Raid, tu vois, des trucs, Nuketown, des trucs qu'on a déjà vus. Et euh, bah, du coup, Treyarch euh, a répondu à cette envie. En fait, ils regardent mes vidéos, si vous voulez. Et euh, ils avaient prévu, donc ils ont prévu de nous sortir le 4 février, très exactement, euh, une, euh, un remake d'Express de BO2 en multi. Un remake d'Express. De Alors, ça me fait plaisir. Je... Attends n'importe quelle personne qui me connaît un tout petit peu, qui connaît ma carrière, c'est pourquoi Express est à mes yeux une map importante qui a un petit peu marqué ma carrière Call of Duty, quoi, si on peut qualifier ça de carrière. Attends, attends. Donc le retour de raid en 6v6, ça me fait très plaisir. donc C'est euh, une sorte de nouveauté comme ça, de cours de saison 1. Et donc, ce sera à compter du 4 février gratuitement, comme d'habitude. Il y a également une nouvelle arme, donc ça, par contre, c'est on est, on est plutôt sur des nouveaux couteaux, donc des sortes de sabres qui représentent des couteaux. Attends. Oh je l'avais pas vu le gamin. Oh, je ne l'avais pas vu le gamin. Et en plus de ceci, ils nous ont rajouté un truc qu'on demande tous et on attend. On attend bien entendu du côté de Zach de voir comment elle va se formuler, mais ils ont également ajouté pour pas le 4 février, ce sera un poil plus tard, donc ce sera un poil plus tard, quand je dis un poil plus tard c'est parce que la fin de la saison est vers le 20 février et euh, Express est le 4, donc entre le 4 et le 20 février à peu près, le 22, un truc comme ça, ça, ça va être vers là, la ligue Et oui l'arrivée du mode ligue sur Black Ops Cold War, ils ont enfin communiqué officiellement dessus, pour l'instant... Il n'y avait pas eu de communication officielle en dehors d'un tweet de Vonderhaar qui avait déjà répondu à quelqu'un sur Twitter lui disant est-ce que t'as déjà vu un Black Ops sans mode League Mais bon à part ça on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent et vu qu'on me... Vu comment on me posait la question 80 fois par stream chaque jour Aïe Aïe <rire> <rire> Désolé, hein. un petit duel de débiles, il ne faut pas m'en vouloir Vu comment on me posait la question 80 fois par jour Je me dis que ça n'a pas été super bien compris quoi. Donc, à venir 4 février, retour de Express, Je vous ferai une vidéo dessus Il y a une nouvelle arme pour l'instant dans le jeu C'est des sortes de nouveaux couteaux En fait, je crois que c'est un sabre pour être plus précis Des nouveautés sur Sanatorium, machin machin Et il va avoir également un nouveau truc Ça c'est pour tous mes frérots, Jean Sniper Il va avoir un nouveau mode Mosh pit Sniper Donc euh, des modes de jeu, mais que au Sniper Donc euh, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie Quickscope, Noscope, Trickshot m'habite dans du MME, de la Recherche et Destruction et autres. Ça va être cool pour vous, et en plus de ça, l'arrivée pour les joueurs un peu plus compétitifs comme moi du mode League et ça. Quel plaisir. Alors maintenant, ils vont avoir... Attends, j'essaye d'entendre. Personne. Je imaginer mais ils sont combien là Ils sont cinq en face on les voit pas C'est... C'est une game de temps calme les mecs. Ils sont où là attends, attends, Ah. Eh ah. oui monsieur Attends, vieux espion. Donc un mode au sniper, et enfin pour les joueurs un peu plus compétitifs comme moi, de la Ligue. Ils vont avoir un grand, un grand, grand, grand défi. Faire en sorte qu'elle pue moins la merde que celle de Black Ops 4. Alors ça risque d'être compliqué, hein, mais bon, je suis sûr qu'ils sont capables, parce qu'ils nous l'ont déjà fait sur BO2 et BO3, de nous faire des choses... Euh, on va dire un minimum digeste en tout cas. Ça rendrait ce Call of Duty appréciable Plus qu'il ne l'est déjà Après plus qu'il ne l'est déjà je tiens à apporter un peu Attends Un petit peu d'eau dans mon vin Pourquoi est-ce que je vais apporter de l'eau dans mon vin Je vous ai parlé euh, de la période d'après Noël Où on a eu et ça je le ressentais en stream Deux grosses semaines comme ça Où je suis intimement J'ai pas de preuve directes mais je suis intimement persuadé Qu'ils ont touché au SBMM Et qu'ils l'avaient un petit peu réduit J'ai jamais eu une aussi grosse série de victoires Je faisais des grosses parties Je tombais sur tous les styles de parties Donc je tombais sur je me détester. Je tombais sur des, euh, des parties serrées où tout le monde jouait l'objectif. Je tombais sur des parties avec des joueurs mauvais, des fois avec des joueurs bons. Un équilibre qui était parfait au point où je me demandais s'il l'avait pas vraiment retouché. En fait, ça ne passait même pas. Je me demandais, j'en suis persuadé. Alors certains vont me dire qu'ils n'ont pas vu de différence. <rire> le trip Alors je vais vous croire ceux qui vont me dire que ça n'a pas eu de différence Chez eux mais moi intimement J'en suis persuadé je l'ai vraiment ressenti Regardez il va y avoir une nuque là il va y avoir une petite nuque J'essaye de rusher là vite fait je suis persuadé qu'il y a eu une différence Les parties étaient vraiment trop trop trop lourdes à jouer Trop trop cool à, à kiffer Tout simplement et euh, le problème C'est que j'ai l'impression qu'ils ont fait des tests en fait Ça c'est ma théorie ils ont fait des tests pour voir si ça a Touché euh, quelque chose sur le Taux de rétention de leurs joueurs et il se trouve Que malheureusement je pense que ces tests ont échoué Pourquoi Parce que depuis 3-4 Jour, les parties sont redevenues on va dire à minima compliquées et à, au mieux rageantes. parce que je retombe sur le cancer du jeu des choses que je déteste la vie de ma mère que mon triple pompe était meilleur que ça maintenant je méritais la killcam finale c'est Zach qui le dit. Ces derniers jours je retombe sur des parties ultra rageante, donc à savoir des parties où tu tombes contre des mecs qui sont là que pour spawn kill, où euh, ils ne se préoccupent pas de la victoire, donc que ce soit tes alliés, ou alors si tu joues avec des alliés, tu vas tomber sur des ennemis qui s'en foutent de la victoire, qui vont faire que d'essayer de flanquer, d'essayer de spawn kill, d'essayer de venir chez toi et tout, et ça, ça rend fou, donc vraiment c'est typiquement ce que je déteste, donc en ce moment mes parties sont vraiment de, devenues chiantes, et donc j'espère que ce mode League va faire en sorte que bah, il dessert peut-être un petit peu tout ça et qu'on puisse retrouver un équilibre, parce que franchement, certains vont dire, c'est l'effet Noël, c'est les lobbies de Noël, mais frérot, le SBMM, lobby de Noël ou pas, s'il veut te priver des nouveaux joueurs, il te prive des nouveaux joueurs, frérot, donc vraiment, c'était pas un effet Noël, pour moi, c'était vraiment un effet qui allait au-delà de ça, qui s'est ressenti jusqu'à encore 5, 6, 7 janvier, et puis là, depuis 4, 5 jours, euh Oh, les lobbies sont redevenus pénibles pénibles après c'est peut-être une période tu vois mais je suis sûr que c'est pas un effet placebo j'ai dédié trop de temps à ce jeu et je le vois je le ressens et c'est redevenu un petit peu chiant et donc euh voilà, on espère qu'ils retouchent à quelque chose et que ce n'est pas parce qu'ils ont vu que le taux de rétention de joueurs était moins élevé à cause de ça que, euh, que voilà, qu'ils ne retouchent pas à ça à l'avenir. Bref, voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir d'avoir son travail qui est récompensé. On se retrouve dès demain et dans le week-end pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous